Good morning. Alle guiden les sœurs aujourd'hui, Elo Mishmat Reshe'ut Ben Fortune de Mazal, Claude District Ben Fortune de Mazal et Olga Bat Solovanish. Si vous souhaitez vous aussi des jeunes prochaines du dimanche à contacter le Saint Communauté Éternelle. Nous citons va'shet ta'anit perek g mishnadet. Ve'chen 'ir sheyesh badavar. O mapolet. O ta'ir mit'ana u'matra'at bchol seviyot. Ha'mit'anot ve'lo mitra'ot. Rabbi Yakir omer mitra'ot pour rappel d'abord, on s'intéresse, maintenant on va élargir un petit peu, peu l'éventail le, sur les différentes misères, catastrophes qui peuvent frapper une ville ou un pays. Et selon le cas, quand tirer l'alarme, qu'il faut réunir tout le monde, jeûner et prier, avec tout le rituel des filotes qu'on avait vu, d'accord C'est le sujet général. Jusqu'à maintenant, on s'intéressait à la pluie. De manière générale, il y avait la pluie qui traînait, qui tardait à venir. Depuis les bichérettes maintenant précédentes, on commence à parler de pluie particulière qui tombe mal, qui tombe sur certaines villes et pas d'autres villes, c'était la bichérette précédente. Dans ce cas-là, c'est signe que tout de suite, il y a un vrai problème sur la ville, il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite prier, tirer toutes les alarmes et prier du fond du cœur et ré réveiller tout le monde. Maintenant, on va quitter le sujet des pluies pour s'intéresser aux différentes catastrophes qui peuvent aussi frapper. On va en découvrir plusieurs dans la prochaine Mishnah -yot Et à chaque fois, préciser, est-ce qu'il n'y a que cette ville, la ville concernée proprement dit, qui doit se. qui doit qui est concernée, donc qui doit jeûner et faire les tulotes, ou est-ce que les villes des alentours Et maintenant, on a, donc on a deux cas dans notre Mishnah, Vichen Sheshba de de même une ville qui a une épidémie, une maladie. Entre parenthèses, c'est un sujet qui a été évoqué à l'époque où ça a commencé la Corona. Yahasra, ça fait déjà plus de deux ans, hein, six soirs, eh bien, il a fallu maintenant, euh, alachiquement, est-ce qu'il fallait fermer les écoles, les, les khayderim, les Talmud et Torah, ou est-ce qu'il fallait laisser les enfants continuer, ça touche, en, concrètement, ça touche à cette souga-là, sou sou de définir, est-ce qu'il y a une réelle épidémie, ou bien non, il y a juste une maladie pas vraiment agréable, qui peut faire des dégâts pour les personnes âgées, mais finalement, pour le commun du peuple, c'est pas si terrible que ça, Est-ce que c'est une raison de, de, de, que tout le monde va rester à la maison, confinement, et, D'accord Tout ce qu'on avait, tout le, tout le sujet, il y avait le, tout, tout l'aspect à l'Afrique. entre parenthèses, il y en a qui, sont, qui continuent à partir dans les chivotes, personnellement nos enfants ont continué à partir étudier dans, en clandestin, on devait se cacher comme à l'époque des Grecs pour partir à étudier dans, dans les caves, par rapport à d'autres qui ont préféré fermer, fermer les Talmud et la Torah, entre parenthèses, les enfants sont bien promener dans la rue, et se dévergonder, il y a eu des cas très graves, là n'est pas notre sujet, on revient sur notre Mishnah, mais donc, on parle maintenant d'une ville qui a une épidémie, il va falloir définir ce qu'est une épidémie, mais pour le moment... Supposons qu'il y ait une vraie épidémie, ou encore une mapolette. Mapolette, c'est euh, littéralement c'est une avalanche. Mais en fait, on ne parle pas d'avalanche, on parle que les murs tombent. Les murs tombent, parce qu'il n'y a pas de problème de qualité, de, de pierre. Et tout est en bonne santé. Les murailles s'effondrent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. En réalité, peut-être qu'il y a des problèmes sismiques. Il y a peut-être des, des petits tremblements de terre par-ci par là qui fait que ça tombe. On ne sait pas. Concrètement, ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prie HM. Alors, « Ota met mit anna Matrat, Cette propre ville, là où ça se passe, elle doit, il doit faire tout de suite tout le rituel. On tire toutes les alarmes, on convoque tout le monde, on jeûne, on instaure les jeunes. Lundi, jeudi, lundi, jeudi, euh, que trois, pas je me suis trompé quand, quand j'ai dit le prochain, Mishnah. Là, directement, on fait les trois jeunes. On fait trois jeunes. Trois jeûnes avec toute la, toute la rigueur, et, et avec les filotes particulières, en disant « Anne nous », tout ce qu'on a pris en fait en haut, d'accord Dans le prakim précédents. précédent. Et tous les alentours, alors eux aussi doivent participer. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement Eh bien ils doivent faire « mit anot velo matriot ». Ils devront jeûner, mais ils n'auront pas besoin de faire tout le rituel des Tulas. cest C'est-à-dire ils doivent participer avec leurs voisins qui ont des, des misères, ils doivent prendre part avec eux aux misères aussi, participer avec eux, mais ce n'est pas la peine de faire tout ce qu'ils font. D'accord Quand ça leur concernera concrètement directement, alors ils mettront tout le paquet pour faire toutes ces choses. Pour le moment, ils doivent aussi participer avec eux, aussi, faire Tchouva pour leurs frères qui sont à côté d'eux et qui souffrent. Là, pour le moment, c'est encore simplement explicable, parce que l'épidémie, elle peut se propager sur la ligne précédente, donc aussi, on a peut-être... Euh, il faudrait commencer à se prendre au sérieux, quoi. Et entre parenthèses, il y même écrit dans la Gemara, imaginez, concrètement, imaginez, prenez quelqu'un de très euh, nationaliste et qui on va lui apprendre que chez les confrères palestiniens, ça se passait des épidémies, Ouais. J'imagine qu'il va avoir un petit sourire de côté qui va, qui va dire, oh, Tant mieux. Ouais. Bah, concrètement, il faut savoir que dans la assez c'est marqué ici, de nouveau, que non, pas du tout, ça va pas. Si une épidémie à côté de toi, ça risque de se propager chez toi, tu dois concrètement qu'on arrêt pris HM du fond du cœur, que l'épidémie que, que s'arrête, même si c'est chez tes pires ennemis que tu veux. Euh, D'accord Eh ben non, si jamais il y là-bas, il y a une épidémie. Ça risque de se propager, et réellement, on a bien vu comment ça s'est passé à la, la propagation des, de toutes les, toute la corona de ces, ces, ces, ces deux dernières années, quoi. Donc il vaut mieux que ça s'arrête tout de suite. Donc, pour le moment, je reviens sur la Mishnah. Donc la même ville, elle devra donc jeûner et prier, et les alentours, ils devront jeûner sans prier. Ça, c'est l'avis de Tanakama, tandis que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous dit « Matriot velo mit anot ». Ils devront euh, faire les tefilotes, le rituel des tefilotes, avec les tefilotes particulières, mais par contre en disant nous aussi à nous avions nous à nous Ane nous Bauré nous avec toutes les filotes mais ils n'ont pas besoin de jeûner et ils ont des vers qu'est-ce qu'on qualifie de des vers ah alors une petite précision aussi c'est sur ça spécialement que je vous avais dit depuis la précédente bon pour le moment on a parlé surtout de, de différentes catastrophes qui peuvent, qui peuvent se propager aux alentours c'est pour ça que les alentours ils sont concernés cela dit, le, le cas de ma Paulette, des avalanches des murs qui tombent, on ne parle pas forcément de... C'est pas dit qu'on parle de tremble, tremblement de terre. On ne sait pas pourquoi les murs s'effondrent. Selon ce principe, je ne sais pas exactement quel type de catastrophe naturelle ça doit être. Il y a des petites secousses sismiques, mais qui sont très... Euh, je ne sais pas. Concrètement, il y a maintenant... On soulève la question, sur ça que les habitants des alentours, en quoi ça les concerne Pourquoi est-ce qu'ils doivent jeûner De là, le RAN... Il déduit le ran, ouais il déduit de là hein, que il faut tout simplement jeûner aux alentours parce qu'il faut non il faut être concerné par les misères de ceux qui nous, qui nous entourent et porter le joug avec eux littéralement il faut si eux ils souffrent il faut qu'on qu prie avec eux si on est encore à proximité d'eux on a aussi une part que ça nous concerne d'accord tout simplement même si ça risque pas de se propager chez nous non, on aurait pu croire que le journal va s'expliquer, selon le partenariat on j'en avais vu dans la chat précédente. réellement, peut-être que ça va se propager, peut-être qu'on va vérifier si c'est des coup sismiques, il va y avoir un moment où il va y avoir un autre moment là-bas, et puis une notion on va le ressentir, et j'ai il va y avoir des problèmes. Comme ça, en tout cas, le RAN, il préfère expliquer qu'on parle que c'est pas quelque chose qui va forcément se propager, mais si ça concerne tes proches voisins, tu dois toi aussi... Euh, partager avec eux leur, leur, leur, leur, leur, leur misère et prier avec eux ou bien jeûner avec eux. Chacun son nom. Maintenant, Michel s'intéresse. Ezou Déler, qu'est-ce qu'on considère comme une épidémie Là, c'est ce que je vous avais parlé au début du cours en vous disant qu'il faut définir ce qu'est une épidémie. C'est quoi Un qui meurt tous les X temps, des personnes âgées qui ne tiennent pas le coup devant euh, une, une certaine maladie, aussi triste que ça peut être, ça ne va pas forcément. Imposer de, de, de tout arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on appelle comme une épidémie Alors, la Mishnah nous donne une limite bien claire. Iramotzi, Aramash, une autre Une ville qui, littéralement, qui fait sortir 500 piétons. En réalité, on parle, c'est une manière de dire qu'il y a 500 hommes, 500 foyers, 500 hommes actifs. Dans la mesure où les femmes ne travaillaient pas à l'époque, tout ça. 500 hommes actifs. Alors, parmi ces 500, 500, si jamais, il y a eu trois morts, Bishloshayamim, en trois jours, c'est-à-dire un mort, un mort, un mort en trois jours, dans Zeacharze, qu'ils étaient consécutifs, euh, un après l'autre, d'accord Eh bien, des vers là, c'est qu'il y a une réelle épidémie. Sinon, par Mikan, si c'est moins que ça, il manque un des paramètres, par exemple, il y a eu trois morts en quatre jours, mais même pire, il y a eu trois morts en un jour, même ça, où il y a eu... Eh bien quoi il Même il y a eu deux morts et puis après on a eu une pause, de trucs, et après il y a eu deux morts. Mais ça n'a pas été trois morts en trois jours. Il n'y a pas eu la fréquence suffisante pour dire qu'en ce moment, on est dans la ville, en Matsav, en différentes situations difficiles, qu'il faut tirer toutes les alarmes. Non. C'est accidentel. Pour le peut-être qu'il faut faire tu vas, chacun a son à titre personnel. Sûrement, c est, c est, ça fait toujours du bien de faire tu vas de toute façon. Mais en tout cas, concrètement, c'est pas encore défini qu'il y ait une épidémie. Et dans ce cas-là, on ne va pas encore se mettre à jeûner. dévers, ce n'est pas encore une épidémie. Dans ce cas-là, ce n'est pas une maca. Ce n'est pas une de médina. Ce n'est pas une catastrophe qui frappe tout le pays. Pour le moment, il y a eu ponctuellement un problème ici, un problème là, un problème là. Mais ça ne nous impose pas pour le moment de tout de nous réunir et tirer, tirer les alarmes en, en sonnant du chauffard et en faisant toutes les filottes particulières avec tous les jeunes. D'accord c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de notes, la Vous